Cette idée recherche de fuite sur un réseau extérieur. Nous avons un réseau qui partait de là-bas, en haut de la route, qui longeait les lignes ici. On voit un regard qui passait à gauche du gros arbre, qui est là, au milieu de la cour, pour aller... jeter ici donc nous avions une petite fuite sur un PE de 32 que nous avons pu localiser grâce à différentes écoutes à cet endroit là c'était cette idée recherche de fuite